Alors, euh, si tu veux, je m'en charge. Si tu veux, j'en charge. <rire> <rire> Ou alors, on dit rien, et on continue. En faisant. Salut à tous, c'est HLM, voilà, blablabla. De toute façon, on a laissé le moment d'avant, donc voilà. Salut à tous, c'est HLM et bienvenue sur Oculus Copus. Là, on vient de oui, oui, Oui. Voilà, et là, on fait voilà. Et non, ça n'aura pas passé. <rire> L'action la plus nulle que j'ai pu faire. Non, mais moi, tu m'as <rire> vu. C'était trop moche, <rire> j'ai juste... j'ai juste décalé le truc, quoi. Et en plus, c'est facile, hein, c'est ça le truc qui est, qui est triste. J'ai eu chaud. Alors... Vas-y, mettez toi truc jaune, hein. <rire> Je pense que ça peut pas, ça peut... Je... Voilà. C'est le petit Mais moi, après, je suis coincé, quoi. C'est ça, le truc con. Bah non, je peux te renvoyer aussi, puis revenir. Ah oui, oui. Ah oui. Hop, et là, tu peux revenir. Voilà. <rire> <rire> Attends, je te renvoie. Vas-y, mets-toi sur le truc jaune. Hop là, hop. On a presque inventé le mouvement perpétuel. <rire> ouais. <rire> Vas-y, j'y vais. <rire> Merci <rire> Comment on arrive à ce file aujourd'hui Non mais c'est pas là le côté non <rire> Bon bah... voilà. C'était HLM <rire> Euh... Euh... j'ai tout mélangé. Je te... je te renvoie en bas Hein Je te renvoie en bas Je vais où En bas Ah oui oui oui oui oh, Ah vais. bah tu... Voilà, Je pense à toi de le faire avant On a du mal <rire> Ah ouais complètement, mon cerveau il s'est décroché <rire> Faut, qu il faut, faut qu il <rire> que tu te mettes de l'autre côté D'accord Faut que tu te mettes de l'autre côté Pourquoi Pour que je fasses le monde Bah ben là faut que tu, faut que tu passes tout, tout le truc et que tu reviennes en bas ah oui, oui <rire> Mais oui tu veux pas aller l'autre côté putain C'était avec mon cerveau Non mais mon cerveau il m'a lâché complètement quoi En fait c'est le mien qui l'a hein, le tien ça a l'air d'aller hein Bon allez hop hein Ouais ouais ouais voilà voilà Putain <rire> Le sang perdu <rire> Non mais Oh Ah attention Je passe ah. Oh bien joué Hé yeah. Ouais, on est fort là? Ouais. Ah, je suis des. J'ai des frissons partout, ça me défoule. <rire> Mais. <rire> non. <rire> Attends, tu sais quoi, j'ai monté sur ta tête. 1, 2, 3. <rire> <rire> <Non> <rire> <rire> 1, 2, <rire> 3. Nickel, c'est bon. Ça fonctionne. Non, je bouge pas. Ah Ah c'était oh. qu'à fin de tuer les 3 qu'on avait le truc, d'accord. Ouais, ouais, ouais, ouais. Apparemment, je connaissais pas ça. Oh, moi je connaissais pas oh, non. plus hey. hey, mais ça me semble être la fin. Oh. et <rire> hey, c'est pas la fin, c'est pas la fin. <rire> si j'ai un peu faim, mais ouais, moi aussi. Vas-y. Ah, ah bah oui, ça je pouvais y aller. Ah ouais, je vois. Désolé. Je vais sauter à gauche et puis euh... peut-être ça moi, tu te, faire... te faire sauter. Tu veux te faire sauter Ouais, je, je voudrais bien que tu me sautes. Tu me fasses sauter. Attends, je <rire> vais... C'est ça, ouais, nickel. Attends, mais je, je, je vais te encore. Bouge pas. Hein. Ah, bien joué oh Mais t'es intelligent, hein. Non, toi, t'es intelligent. Non, franchement, euh, franchement, euh... <rire> et, bah, et bah, on peut jouer encore un peu parce que le problème c'est que ça fait 20 minutes, mais ça fait 20 minutes en comptant euh, ce qu'on ouais, et, qu et alors, on, on enregistre là, comment on fait Ah, bah, c'est déjà enregistré là, de toute façon. Je pense, ouais. Et bien, continuons. Oh C'était beau la nuit comme ça. Ouais. Oh, j'aime bien ce petit monde reposant. Ah, puis moi. C'était quoi ça Oh c'est une bulle pour nous oh, Un nouvel élément wow de gameplay Oh mon dieu j'adore les nouvels éléments de gameplay oh, Regarde les petites bêtes là T'as vu Il y a... Hop <rire> Hop <rire> Je vais la tuer aussi celle-là Ouais <rire> Je voulais que tu montes sur la main pour m'envoyer, ça aurait été un tout petit peu complexe Bien joué Non Non Non, elle <rire> Ouais, est, je t'indiquais, la dernière boule à prendre, elle est juste là <rire> Juste là <rire> Tu vois Oui, je, merci D'ailleurs, je suis des fesses. <rire> Vous alors essayer de m'envoyer, et puis tu cours là-haut, peut-être ah tu vois c'est... bien. Hey, ah mais, mais oui, ah On les avait pas vus Mais oui les bulles étaient bien cachées Bah vas-y alors, je te fais sauter Bah voilà maintenant, là tout devient plus clair Oh, hmm. ah, ouais, voilà <rire> Et je les mets éléments On a raté ça, c'était trop facile pourtant Bah oui <rire> Ouais, voilà, ça c'est si t'inquiète Hop, voilà, je te fais sauter et hop, c'est parti. Hop. Premier coup. Ouh. Tab. Ouais. Franchement, tu vois quand on quand on veut, on pousse. On pouvait. Ouais. <rire> hop. Merci. Je vais commencer à enregistrer. Ah non! Ah ben comme, bah c'était comme, le y resserre. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Et c'était Ibet Hub oh, bah. Ah. ah. Mm. Et on vous souhaite... C'est à bien de euh... ce pote. On vous souhaite euh, un bon visionnage... Non <rire> N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et euh, à manger des sucreries, et à nous dire quelles sucreries vous avez mangé, quelle vidéo vous avez aimées. Et à faire l'amour à votre clavier sur le bouton like. Même s'il n'y a pas de bouton like sur le clavier, ajoutez-en un. Oui, faites-en un, je sais pas. Voilà. Je sais pas, putain, soyez innovateur. Soyez innovateur ou innovateur, je ne sais hm. pas. Et peu importe, c'est la fin de l'épisode. A la prochaine. Et je te laisse dire le mot de l'heure. Pfff, Pff, pantoufle. Eh bien...